Il y a quelqu'un qui me regarde derrière. Je suis vivant Yo les gars, c'est Olien Fontenois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo. On va aller découvrir, on va faire de l'urbeck. On va aller découvrir ce parc d'attractions abandonné qui est dans le sud de la France. Bah j'ai pris le vélo, du coup on va essayer de voir si on peut rider quelques toboggans, des trucs comme ça. Surtout vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que ça fait flipper. Tu vois, il y a déjà des bâtiments cassés, il y a des tags, il y a plein de trucs. Je pense que cette vidéo va être très très stylée, donc c'est parti, suivez-moi. Et cette vidéo est en partenariat avec Insta360, la nouvelle Insta Go 2, tu vois, qui est aimantée ici et que je vais utiliser dans cette vidéo en caméra embarquée. Que vous allez voir directement là, le point de vue qui est ici. Alors, on arrive au début, on est à l'accueil. Venez voir, c'est déjà bien tout détruit. Ici, c'était le guichet. Bonjour, messieurs ça casse 10 euros l'entrée s'il vous plaît il reste pas grand chose le toit il va peut-être tomber d'ailleurs on va aller un peu plus loin là On voit que je suis pas le premier rider à être passé par là une brique une planche ça fait un tremplin il y en a déjà qui se sont amusés je vais essayer 3 6 dessus là 6-3-6, Voilà c'est fait Premier trick de la journée Là un beau tag On va se faire un petit trick ça hein, sur le parpaing Je vais tenter un petit foot jam Whip Hop. Allez on continue encore un peu viens voir Qu'est-ce qu'il y là-bas <rire> Pensez faire une bascule Oh mama, ça c'est ouf Ça, je veux y aller je sais qu'autrefois quand j'avais cherché ce spot, il y avait possibilité de descendre le toboggan et Il y avait la fin, normalement ça terminait avec une belle bouche de... comme un dragon Sauf que là je pense qu'il y a trop de gens qui sont venus essayer de... de faire le truc Et ils ont carrément condamné le début Et je sais pas s'ils ont pas condamné l'entrée aussi du truc On va voir s'il y a pas moyen d'essayer de... quand même de rentrer dedans Pas avec le vélo parce que ça semble un peu petit mais au moins à pied pour voir ce que ça pourrait donner Je crois que je suis pas le seul à être venu et à avoir pensé qu'il y avait un toboggan géant Il y a un mec qui l'a écrit j'ai fait 800 bornes et on peut plus faire de toboggan et ouais c'est le cas de le dire Il faut pas que je tombe des 2 mètres de haut là quand même Il faut juste que le toboggan euh, il se casse pas la gueule quoi On fait confiance J'espère que ça tient Croisez les doigts Je vais quand même faire un petit kiff Je vais essayer de monter les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 Je crois qu'il y a 12 étages avec le vélo Bon vous savez j'aime bien monter les tours J'avais monté la tour Trinity l'hiver dernier Et je vous balance un petit scoop J'ai envoyé des dossiers au Guinness Pour pouvoir monter la Burj Khalifa à Dubaï Là la plus haute du monde avec mon VTT Trial Je vais essayer de battre le record du monde ou bah les escaliers en ce moment vu que je m'entraîne ça devrait aller Je vais essayer de le monter le plus rapidement possible pour vous faire un beau point de vue de tout là-haut Petit placement produit pour ma boutique Hop je l'ai reclipsé Je referme ça, je le mets dans la poche comme ça en haut je m'en servirai Après je sors mon téléphone Je vais sur l'appli Insta360 se connecter, ça recherche la caméra Lance le mode pro à tout à l'heure On dirait la tour Eiffel un peu. On dirait les escaliers de la tour Eiffel. D'ailleurs, il y a un record du monde qui existe sur la tour Eiffel. Malheureusement, petit message à la tour Eiffel, ils n'ont pas voulu que je monte avec mon VTT encore pour battre le record du monde aussi qui existe. Ou juste la montée, ça pourrait être très stylé, physique. Hein. Salut On est où là, à peu près à la moitié je commence à avoir du vide là un peu là. Dernier étage La vue de ouf Ah on est au toboggan Il y en a qui ont déjà essayé tu vois Ils ont dû passer par là En vrai la région elle est quand même stylée Je vous dirai pas où c'est parce que j'ai pas envie que Trop de gens viennent, se blessent et tout C'est pas vraiment le but Toboggan, énorme là bas En vrai ça me tente bien d'y aller Allo Y'a quelqu'un Bon apparemment y'a personne dedans Tu penses que c'est solide ou pas En vrai je ils pense Ils l'auraient démonté si c'était si bah ouais. trop risqué Ils auraient enlevé au moins la fin Ou ils auraient mis des, de la ferraille pour éviter de rentrer non C'est peut-être un peu le cas non Peut-être une raison non Par contre la question c'est est-ce que je vais pas prendre trop de vitesse Et me faire les deux derniers mètres Les, les deux mètres là de vide sur le cul là, à la fin là Ou alors quand sur un barreau comme ça Il y a plein de petites aérations il y a plein de petites aérations comme ça dans, dans le toboggan, comme ça. Je pense que tu dois y voir, euh, tu dois y voir clair. Je vous montre ça en caméra embarquée. Du coup, là, elle va vraiment servir parce qu'avec celle-là, ça va être compliqué. Si je meurs, je délègue ma chaîne à celui qui aura mis le premier commentaire dans cette vidéo. Voilà, elle sera pour toi. Un vrai abonné, un vrai fidèle, il aura mis le pouce bleu, il aura commenté cette vidéo. J'ai trop hâte. Si mon record se fait à Dubaï, il y a le même truc. Tu sais, en mode, euh, c'est comme du verre. C'est un parquet de verre. Et t'es comme ça à 900 mètres de haut. T'es dans le vide. Wouah, ça fait flipper hein Je vais la clipser là tiens justement, pour faire le test. J'ai un peu peur quand même. Déjà il faut se faufiler là-dedans. Et c'est pas, pas le fil en mode explore, hein les gars. Oh, okay. oh là là Oh my god Ok, ça y va Ok Ah ça brûle les fesses Ah il doit avoir un tapis à la base Ah bah il est là le tapis En parlant de tapis... Ah c'est peut-être les gars... Non, tu vas trop vite avec ça Y'a un gars qui sait qu est un tapis, J'essaie de monter dessus ou pas bah, Si je prends ce tapis là je vais aller trop vite Après s'ils l'ont calé là c'est qu'ils peuvent peut-être essayer Mais attends je balance la pierre Jordan il va avoir une pierre Ça fait tout vibrer J'essaye le tapis hein. wow. oh, Le gros boom c'est que ça a dû tomber là Ça sent le cramer Ah non ça glisse pas trop sur le tapis Ah non il est nul mon tapis Ouah wow, ça vibre Bon le tapis c'est pas une réussite. Ok j'abandonne mon tapis. Le mieux c'est mes chaussures en fait. Je suis en mode galère, ça glisse pas. Hein. Ouais par contre il y a des bruits chelous. Je sais pas et quoi. Ah ça me brûle les fesses ah, Alors là au moins je vais pas faire l'excès de vitesse. Ok. On y voit quelque chose. Ça y j'arrive. Oh, putain ça vibre et tout. Ouais oh, attends, je vais me caler là. Oh, ça vibre, ça fait flipper. T'es là Ah mais c'est toi qui fais tout vibrer. T'as entendu la pierre tomber T'as cru que c'était moi Ça bouge un peu là à hein, la fin J'espère que ça tient ce bordel Ça va pas claquer Je vais me pendre là En mode traction oh. ah. Ça m'a brûlé le cul Quand tu rentres dedans quand même t'es pas serein Tu sais pas ce qui va se passer hein. ah, On arrive sur des petits pavés Normalement je pense que J'aurais dû avoir de l'eau On va tout faire sur la roue arrière Hop. Par là-bas, après, on va rentrer dans une grotte. On arrive dans une grotte, ça ressemble à la grotte de Lascaux avec un cheval. Je sais pas trop, espèce de déguisement. Là, une espèce de visage. Je trouve qu'il y a quelqu'un qui me regarde derrière. C'est un peu angoissant quand même. Servir de maison à certaines personnes d'ailleurs. J'espère qu'il n'y a personne. Là on continue, là il y a une main, il y a une main ici, ok, et là on sort derrière, ok. Et là il devait avoir certainement de l'eau, bah, il y en a encore un petit peu, je n'ai pas trop envie d'y aller, si ça fait trois ans qu'elle n'a pas été changée, voire plus. Je pense que c'est des vrais, hein. C'est pas de la peinture, hein. les tétards ils se sont fait sécher littéralement sur place, quoi. les pauvres, ils sont scotchés à la paroi. Là on a tué de la population là avec le dessèchement de tout ça, j'ai jamais vu ça quoi, du fossile de tétard J'ai envie de monter là-dessus là, je me débrouille à monter là-haut, ça peut être cool Check. Il y a un peu de verre, je pense que c'est pas des vraies pierres, hein. c'est un décor, on va essayer de ne pas le casser Ah là où il y a une en plus Hop en haut des remparts, pas mal la vue. Bon, là il y aura un finish qui serait magnifique. Oh. Ah, voilà. Hop. Et là, on va redescendre. On est reparti pour la descente cette fois-ci dans l'autre sens. Hop, Tac. Ça va, là ça accroche pas mal. Du bon, bon décor. Là c'est bien raide là Ouh. la petite saut latéral alors du coup normalement le petit parcours il s'enchaînait là on allait ici hop on prenait le petit chemin le petit chemin où ça ça se rétrécit pas mal voilà ça va pas passer avec le guidon ça ne passe pas euh, ça je vais peut-être pas y monter avec le vélo ça m'a l'air un peu pourri Là ouf. Ouais c'est un peu pourri. C'est tout. Euh, non ça. Ouais. C'est pas très stable chef. Peut-être pas y aller. Surtout encore moins avec le vélo pour ce coup là. Il devait soit être euh, un espèce de pont de singe qui traversait l'eau, soit une espèce de tyrolienne, j'en sais rien. Il y a une autre option c'est de continuer par les escaliers là. On va aller voir par là du coup. Ici on avait deux possibilités c'était de rentrer soit là. Enfin, il y en avait une d'ailleurs de possibilité. Il fallait rentrer là. Mais moi, je suis en haut, au-dessus du décor. Hop, et j'essaie de vous filmer ça. Et ici, j'ai remarqué la feinte. À mon avis, il y avait de l'eau qui se remplissait. Ça, ça faisait bascule. Ça tombait dans ce tuyau-là. Et les gens qui passaient en dessous là. Prenez de l'eau certainement dans la tête. Après continuez là-bas. Alors normalement ça c'est le petit chemin qu'on aurait dû prendre. D'un coup je me suis arrêté de parler parce que je savais pas s'il y avait quelqu'un. Ah bah là c'est là. Il y aurait dû avoir la cascade ici. Là. Là il y aurait dû avoir de l'eau ici devant nous. Une espèce de cascade où il fallait passer à travers. Ici, c'était peut-être une espèce de, de pâteau joueur, je je dirais. Parce que là, il y a de l'eau. Et après, on arrive là sur, cette petite, euh, sur ce petit îlot. Et on arrive là dans le dernier tunnel. Avec euh, bon je pense que les tags. Je ne vais pas y être à là. Putain, il y a des trucs chelous là. Je sais pas ce que c'était. Une chauve-souris ou un papillon. Bref, j'ai eu peur, j'avoue. Et là, à la sortie de ça, ah bah c'est là où il devait avoir... Euh, voilà, on voit les câbles d'ailleurs ici. Il devait avoir deux câbles qui partaient là-bas. Un espèce de pont qui malheureusement est défoncé. Dommage. Voilà pour cette petite partie. Ouh est défoncé il n'y a pas si longtemps que ça j'avais vu des vidéos où c'était encore en bon état allez on avance un petit peu je vais vous montrer un autre truc là bas il y a un toboggan géant qui peut être très stylé coloré bien sympa on se rejoint là bas je pense qu'ici on était dans le train fantôme après il reste plus grand chose hein. en vrai c'est plus qu'un hangar euh, vide là il reste vite fait des décors viens voir le dernier décor qui reste c'est ça quoi c'est juste un espèce de petit bloc et de cailloux Alors Dernier spot Dernier spot qui va être très marrant les gars Allez voir Je vais aller tout en haut et mon défi pour terminer cette vidéo, ça va être de faire toute la descente en maniaule comme ça sur la roue arrière. Et après, si vous êtes très chaud, regardez, il y a des gars qui ont amené une poubelle. Qui est chaud pour le faire J'ai trouvé le tapis. C'est celui-là qu'il y avait dans le toboggan de tout à l'heure là. En vrai, ça glisse pas de ouf. Hein. Je pense qu'ils sont tous vieux, ou alors je l'ai mis à l'envers. Attends, je vais essayer de l'autre côté. Ah là, c'est mieux. Pourri, ça glisse même pas. Je comprends pourquoi ils ont fermé le parc, hein. Bon, nos magnoles, on en était à là. Nos magnol tout là là. Déjà, premier, deuxième, on a découpé les deux, c'est validé. Putain, j'arrive vite hein, dans la descente là, je me fais peur. Merci à Insta360 et la caméra, c'était la Go2. Si vous souhaitez en récupérer une, bah n'hésitez pas. En plus, il y a un lien affilié, ça me fait gagner un petit peu d'argent chaque fois que vous en commandez, donc ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Merci Jordan et à la vidéo, toujours en stage. Ça va, c'est bien passé aujourd'hui, pas trop le vertige Ouais, nickel, ça va. Nickel, bon, bah ça va. Donc pensez à vous abonner. Bon ride, right, ciao les gars je vais mourir. Ah oh oh oh je suis vivant. 50 000 pouces bleus. On le fait de tout en haut.